La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 25. Gare Vous êtes surpris lorsqu'une espèce de vieillard à l'air gare surgit devant vous sans crier gare. En effet, il n'a fait que murmurer le mot du bout de ses lèvres. Ah, les effets de l'âge. Welcome, my lord. Vous allez répondre lorsque vous remarquez que c'est une curieuse chaussette de patchwork fixée au bout du bras de l'individu qui vient de s'exprimer d'une voix claironnante. My lord, my lord, vous en avez une bonne. Mon nom est Josette. Bienvenue Josette Moi et mon porteur recherchons dans ces contrées la chaussette à trois orteils de Scarlos. De par son histoire légendaire, elle est digne de figurer dans le panthéon des chaussettes parlantes. Comme c'est la place qu'elle mérite, nous faisons tout pour la retrouver et l'amener en ce haut lieu. auriez vous pas quelqu'un indice à nous fournir Josette se creuse la tête. Enfin, façon de parler puis répond à la chaussette. « Non, nous ne saurions dire où elle se trouve, mais nous vous souhaitons bonne chance. Et si nous dénichions le moindre renseignement au cours de notre propre quête, nous vous le ferons parvenir. »« Ah, vous êtes une noble âme, Josette. Peut-être pourrions-nous vous aider en retour si vous nous disiez quel est l'objet de votre quête. »« Nous nous débrouillons tout seuls, soyez sans crainte. » Le ton de Josette est brusque. Il est clair qu'elle ne fait pas confiance à la chaussette de Patchwork. Si vous souhaitez dire que vous recherchez le parchemin sacré, allez au 40. » Si vous préférez aller là-bas, mais pas ailleurs qu'ailleurs que là-bas, allez au 19, sauf si vous y êtes déjà allé. Dans ce cas, rendez-vous au 21, et les autres choix de renvoi de ce paragraphe sont interdits. Si vous préférez aller ailleurs que là-bas, allez au 33. Si vous souhaitez dire que vous recherchez le parchemin sacré, allez au 40. Si vous préférez aller là-bas, mais pas ailleurs qu'ailleurs que là-bas, allez au 19, sauf si vous y êtes déjà allé.